Paris Saint-Germain, c'est une autre y a des gens qui ont été de se faire. Les penalties sont venues. Les traités sont venus à la nouvelle à c'est un pied, hein. Donny doit, il est mal placé parce que s'il si n'a merveilleuse. Ah, c'est frappé fort, c'est un On prend un partout, éventuellement euh, bon oui. ici, oui. le poteau encore, le poteau. shot dit, là pour la carrière, la qui ce poteau que parce y de Même zone, parti pour euh, Dimaria et Bux. il veut se précipiter. Et elle, on est pas sur une autre, Allison opète encore un virage. Contre Neymar et Edi Maria. Non, oh, c'était dévié. On va voir ce ballon qui prend la direction. C'est gadu peu plus de de Paris. C'est un peu Дальше Демарина. Ближнюю, ох, ничего. Бапе уверен. Ну, в общем, да, по